toi, Je m'appelle Fabio, le chef de secteur du secteur 2. De... On dirait que tu te débrouilles pas mal. Et ouais, déjà rendu là. Oh, ça va vite fait là aussi. Je vais faire ça Fait, je vais encore avoir une récompense. Les poké coupons, comme ça, je suis bien. Voici les poké coupons. Voilà, c'est ça pour avoir traversé le secteur 2. À partir du secteur 3, ça va se corser un peu, tu sais. Ne relâche pas tes efforts. Ah, oh, ça me fait pas Félicitations, vous avez terminé le secteur 2. Comme c'est la première fois, voici un cadeau souvenir. Bah merci, c'est gentil. Je vais peut-être euh, prendre un, un autre côté vraiment. Ah Je sais pas, ils en sont, mais hein, Pokémon, en fait, euh, obscur. Je regarde bien avant. le petit dernier là. Celui là Parce qu'en fait je voudrais entraîner aussi euh, Je sais pas où je, je l'ai mis d'ailleurs <rire> Oui tu... A moins qu'il soit déjà dans mon équipe non, ouais, il est pas là. Ah oui si je sais Bah ben non je l'avais mis à la pension c'est pour ça Ah oui d'accord Ça y est ça me revient Bon bah du coup, euh, reviens, reviens avec moi toi, allez, euh... je me rappelais plus, bon, bah c'est reparti, secteur 3, go, voilà au dernier, euh, à la dernière plateforme du secteur 3. Bonjour, je suis Ambre, la chef du secteur, nous perdons pas de temps au combat elle est précise, on hein. va c'est vrai que c'est un petit peu plus coriace que le secteur 1 et le secteur 2 là ils ont le niveau 25-26 même en plus 28-29 bon, ça va le faire terminé on pourra aller au euh, livre comme prévu comme ça là je suis paré tu me défends Voici tes Pokémon pour le secteur 3 Notre combat m'a plu Je te souhaite bonne chance pour la suite Dans les autres secteurs hein, on fera ça plus tard Parce qu'il en reste 6 quand même Félicitations, vous avez terminé le secteur 3 Comme c'est la première fois Voici un cadeau souvenir Merci, bon, il me donne des CT mais on sait pas ce que c'est On va regarder vite fait Ah oui, donc, euh, ouais. Ouais, j'ai des attaques bien. Le problème, c'est que ça, je peux pas les faire apprendre à mes Pokémon obscurs. Bon, euh... Tu peux m'envoyer euh, à la l'accueil. Merci. Ça va plus vite, comme ça. Au revoir, à la prochaine. Donc, moi je voulais juste voir où j'en étais avec le Pokémon Oscure. Parce que là, s'ils sont prêts, il faut y aller maintenant. Non, non, ils sont pas prêts encore. Alors, c'était où qu'il Ah, voilà, c'est là. C'est mon bras. Ça rigole plus là. Ah. Eden, merci d'avoir attendu. Le CFP a enfin réouvert ses portes et la tentative d'infiltration du groupe Ombre est oubliée. Nous attendons tous ta visite avec impatience. Ok, mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps parce que... que je suis là, quoi. Donc, je viendrai vous voir, je sais pas quoi. Ah, bah mince. Attendez, je vais aller, un peu plus doucement. Oh non. Mmh. Ah, je vais faire ça avec les flèches parce que là, je suis en train de faire ça au joystick. Ouais, voilà, avec les flèches, le... Parce que sinon, on tombe. Ah, je vais être obligé de le faire, en plus. Ah c'est dommage que je peux pas grimper comme ça. Ah du coup je suis de refaire. Genre mon personnage il peut pas grimper quoi. Ah bah non j'ai fait avec les flèches en plus. Oh non, oh non mais je suis vraiment pas doué, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Je vais trop vite, là va. Je vais prendre mon temps. On va y arriver. Pas trop quand euh, même. Bon. <rire> voilà. C'est bon. ça se trouve, on va avoir encore des gens qui ont tombé du plafond. On va voir. Au moins, il y en a Ah. Oh. Le laisser filer après tant d'efforts, je suis dégoûté, Timo. N'en parlez pas, nos heures. Une occasion comme celle-là, ça ne se représente pas de, ne se représentera pas de sitôt. On aurait dû l'avoir. Ça aurait augmenté votre collection de 7%. Quel gâchis! 0,7% cette 7%. Il s'est enfui parce que vous, vous avez trop de bruit de nos heures. Quoi? C'est de ma faute en plus! Un peu de respect, s'il vous plaît. Je suis votre chef quand même. Ça m'a pourri le moral, cette histoire. Quelle sale journée! Oh, un intrus chef! Ouais, c'est un mal Oh, il fallait que cet idiot de vampire vienne tout gâcher. Quelqu'un a laissé entrer cet intrus. Notre opération de récupération est terminée, mais on ne peut pas te laisser partir. Pas maintenant que tu nous as vus vu ici. Hé Oui, chef. Je te confie le gars, ça prend lui à ne pas venir finir dans nos affaires. Bien, chef, vous pouvez compter sur moi. Retournez au repère, je m'en occupe. Je m'en occupe. Bien. T'as entendu ce qu'il a dit Je vais te, je vais au repère aussi. Je compte sur toi. Et attends, c'est pas ce qu'il a dit. On a un truc important à faire au repère. On doit transformer les Pokémon du bateau en Pokémon obscur. C'est un boulot important, non Je sais pas m'y prendre avec les guns. Je suis 38% moins bon que toi. En plus, je risque d'empirer l'humeur de... de nos heures de 72%. Ils vaut mieux que tu t'en charges, non Ça nous montrait notre efficacité totale de 63%, tu sais c'est dans notre intérêt à tous, tu comprends Je compte sur toi. Ah, mais ils sont vraiment débiles. Hein. J'en ai marre. C'est toujours moi qui récupère le sale boulot. Bon, je vais devoir te donner une petite leçon. ne prends pas mal, c'est le boulot. Je pense qu'il savait d'avance qu'il allait se prendre plein la figure avec moi. C'est pour ça que. Il y a un Pokémon obscur ou un obscur à beurre. Enfin, il va y en avoir à beurre, mais après lui, je suis pas sûr. Il y en a quand même quatre Pokémon. Je qu'il y en a moins un. Un obscur. On va voir. je me suis bien entraîné tout là donc là ça va ça va y aller là, là. ça va faire mal pour eux Je fais n'importe quoi, je passe sur les bons boutons. Hey, C'est terminé là hein Il n'y a pas eu une Pokémon obscure. Ouais j'ai perdu, je ne peux pas retourner au repère comme ça. Bah si, t'as pas le choix, hein. Ah, c'est qui celui-là Je t'ai vu à l'œuvre contre ces vandales. Je te défends, tu te défends bien Moi, je suis tombé sur ce bateau par hasard, alors je me suis installé. Il y a plein de choses à manger, ce n'est pas un trou. Étoile, mais on s'y fait. Je suis content que ces gens soient partis. C'est grâce à toi, merci. Le combat a dû te fatiguer. Tu peux te reposer chez moi dans la timonerie, C'est là où il y a la barre. Merci. On a rencontré un gentil, dit Luke. Et en plus, il soit une Pokémon. Alors, tu as bien dormi Reviens quand tu veux, si tu as besoin d'un peu de repos. Ah tiens, j'aurais un service à te demander de temps en temps j'entends de drôles de bruits provenant de la cale je suis sûr que quelqu'un se cache là dessous Je ne voudrais pas aller voir mais moi j'ai trop peur ah ouais si tu veux merci ce bruit me fait si peur qu'il m'empêche de dormir la nuit reviens me voir tout me dire pour me dire si tu as trouvé quelque chose on va voir ça tout de suite mon gars ah j'ai vu un truc non mais je m'en fous du livre c'est le truc qui brille que je voudrais voilà, merci. Il y a des escaliers, je ne là, voilà. il y a une autre et là-bas. Ah, je n'aime pas les trucs comme ça, à chaque fois que je tombe. c'est j'ai fait exprès pardon pour pouvoir passer pour prendre des objets on va commencer ici voilà. moi je peux faire comme ça ça ne pas du ça pour que que les caisses se remettent voilà sans voilà. s'envahir. Euh, bah là j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû euh, attendre pour le reprendre oh, C'est pas ça qu'il fallait le faire Voilà, euh, tandis que je réfléchisse euh... Ouais c'est bon j'ai peur Bon, un petit peu de casse-tête à ce que je vois, oh, j'ai un Pokémon qui est prêt à être purifié Mais oui, j'ai pas le temps Pour l'instant, ça On va faire un petit détour euh, plus tard pour ça à un moment, je finis ça faut que, faut que je trouve un Pokémon euh, Ensuite... Euh, ensuite... Euh comme ça, je pense. Oh là là, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. À moins que ça marche en diagonale, là, on va voir. Ah, je m'en doutais. Ah, zut. On J'ai hors des casse-tête, non J'ai hors de ça Bon, voilà, ça doit être ça, je recommence. Ah, qu'est-ce que vous ferez à ma place Déjà, je vais prendre l'objet qui est là. Ah, j'en ai un autre qui est prêt. Tu pousses le carton là Oh n'importe quoi <rire> n'importe quoi Bon on refait On est arrivé Ouais voilà. c'est ma manette t'as fait n'importe quoi là. Voilà ça Voilà Tout ça pour une flûte Bah Pokémon Eh hey, c'est le Pokémon qu'on cherchait en plus c'est Manzai Attendez avant je vais visiter euh, le bas derrière mais il n'y a rien derrière en fait faut pas que je le réveille Ah si là il y a quelque chose Il faut que je marche plus doucement les gars va partir d'où je sais pas. Eden, j'aimerais écrire un livre sur toi, laisse-moi t'interviewer s'il te plaît, ton histoire va captiver le lecteur, je te remercie comme il se doit, merci d'avance. Ouais, merci d'avoir euh, m'avoir fait fuir à mon Pokémon. Saleté. Il est où maintenant Ah il y a un truc là. Il a fait tomber ça, je pense. Il est parti là du coup. Ouais. Moi je vais aller au purificateur moi, puis on va revenir au libre après, plus tard. Alors, tu as vu quelque chose Ouais, c'était Monzaï. C'est un Pokémon, je suis rassurée. Vraiment, c'est un Pokémon qu'une petite fille t'a demandé de chercher et il s'est enfui. Oui, ce n'est pas l'endroit idéal pour un Pokémon sauvage, ici. Pourquoi n'irais-tu pas voir dans des endroits où les Pokémon sauvages se réunissent Allez, je retourne chez moi. Grâce à toi, j'ai l'esprit tranquille. Repasse quand tu veux, tu seras toujours bienvenu. Je peux passer par là, comme nous ici. Ouais, c'est la sortie. Hey, eh non! Laissez-moi. stop, personne ne passe. Oh non, je suis encerclée d'idiot. Je suis robe de la Team Snatch. Ça te ferait pas de mal de te souvenir de ça. D'un autre côté, si tu oublies, ça ne te fera pas de mal non plus. Silence. Euh, tu dois être trop jeune pour avoir entendu parler de la snips, Team Snatch. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gens tremblaient de peur en entendant votre, notre nom. Ouais. On a décidé de se remettre au travail, on va capturer des Pokémon, se met la terreur. Et on va faire tout ça grâce à ton Snatcher. Hé, je sais que tu es peur, mais tu ne fais pas peur. Vas-y, partie d'utiliste, ta poudre dodo, envoie le Gus dans les bras de Morphée. Oh le salaud. Ils m'ont volé. réveillé ça va Dis, ces gens ils ne seraient pas de la team snatch par hasard pourquoi est ce qu'ils en sont pris à toi vraiment ils remettent ça alors la team snatch c'était un groupe de grosses brutes qui volaient des pokémon avec du groupe ombre. ça fait plusieurs années qu'on n'a pas entendu parler d'eux je pensais qu'ils s'étaient séparés je pense que tu devrais essayer de récupérer ce qu'ils t'ont pris je crois qu'ils sont partis vers le nord. Ils poursuivaient d'autres gens à l'air plutôt louche. Ok. Ah oui, donc le Libra c'est déjà terminé en fait. On a tout fait ici sur le bateau. Apparemment. Hein. Il faudra aller à euh, l'endroit où ils sont. Avant, ah, je vais aller euh, au purificateur. Ah ils en ont même pas des hyperbues. Ah je pensais que j'avais plus d'argent que ça. Ah mais je peux rien prendre en fait. Je suis pauvre, je suis ruiné. Je vais chercher ma bête. Ça c'est gratuit. je voudrais voir combien de niveaux il y a gagné mon pokémon 5, 5 niveaux ok bah, je le laisse encore donc je crois qu'il doit avoir du coup niveau 19 un truc comme ça parce qu'il me semble qu'il avait niveau 14 quand je l'ai déposé je suis pas sûr hein, mais oui, ça va presque sûr quand même alors j'ai deux pokémon périphériques purifiés là. ça c'est bien c'est un gamin qui l'autre euh, je sais pas ça va être mon pixel Pourquoi il prend comme ça Je je l'ai jamais essayé, ça se trouve c'est super bien Ça doit être super efficace Euh, sinon les deux autres ils sont encore un peu là je pense Ouais, bon, je vais déposer les deux là du coup déposer et déposer ah j'ai dit déposer pas déplacer placer voilà et euh, je vais prendre lui euh... allez tout euh... je prends ta merve. <rire> allez Pokémon obscur. Voilà Bon là on est embêté, est-ce qu'on a plus de stature Je peux plus capturer de Pokémon Je oh, J'ai déjà eu récupéré parti. Comment il se passé ici encore Les choses m'attendent. Ça sert plus à rien de se cacher. Comment ça, qui, qui on est On est de la Team Snatch. La Team Snatch, j'ai jamais entendu parler. Lui non plus, il nous connaît pas si c'est pas triste quand même. Partons, il vaut mieux laisser ça à El Gonza. Ça va pas, on va enfin réussir à trouver le groupe ombre oh, et tu peux et tu veux arrêter. Hé, hey, t'as pas de muscles, écarte-toi. Non, c'est et hey, ta nuit, muscle. muscles, écarte-toi de notre chemin. On doit rentrer. T'as de muscles, ça là, ça veut pas plus. Tu oses appeler le grand et incroyable Barry t'as de muscle. C'est mieux que ta graisse. Hein. Tu vas le regretter. On va assister à un combat là, super. Allez grouillez-vous là, parce que moi je vais sauvegarder là. On va arrêter là pour l'épisode. On va se retrouver au prochain. Hein, le mangriff là, il va falloir le capturer. ce qu'il mais du mon snatcher, hop. J'ai encore perdu qu'on va Oh le coup. Ah mince Qu'est-ce que je disais On aurait dû attendre Algonza. Je suis sûre que Rob est arrivé au repère et qu'il a déjà donné le snatcher à Algonza. Hé, hey, tu vas en. tu vas encore Ah On se retire et on se rassemble. Allez au repère. Et hey, tu ne suis pas toi T'as du cran, mais... J'y suis C'était gamin de Port-Marie, tu fais quoi ici Tu apportes la poisse depuis... Non, tu portes la poisse depuis, je t'ai vu, il m'a rien de bien. Déjà à Port-Marie, j'ai dû me battre contre un mec qui débarquait de je ne sais où et qui m'a écrasé. Écoute, Donosa m'a passé un savon pour avoir montré des Pokémon obscurs sans autorisation. C'est pour ça que je suis là à monter la gare maintenant. C'est ma punition. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre quand même. Comment DoNozer a-t-il su Ah, ça me met un boucle de, de réponse à tout ça. Pour la peine, je vais passer mes nerfs sur toi. Genre, il a déjà euh, guéri ses Pokémon. Il m'empêche de sauvegarder ma partie, il veut faire un combat. Là. Il faut faire le combat avant. Hein. Ah ouais mais là je peux pas le capturer parce que j'ai pas les Snatchers, Je suis obligé de le mettre KO de toute façon. plus j'ai ma caméra qui est en rouge les mecs ça va couper un petit peu là je suis désolé je l'ai eu